Bonjour, ici Geoffrey et avec le studio d'édition TIND, je voulais vous présenter Hacker Citizen. Ce projet, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un projet pour réinvestir la ville, pour déjouer les systèmes de surveillance, pour faire société tout simplement. Au travers de ce livre, concrètement, ça va être 50 hacks, 50 techniques. Par exemple, vous allez pouvoir fabriquer un graffiti en mousse, vous allez pouvoir fabriquer aussi des stickers anti-pub ou encore des systèmes pour détourner la surveillance ou encore des bibliothèques de rue, pourquoi pas. Je vous invite vraiment à soutenir le projet, à partager le projet, à le baquer sur Kickstarter pour qu'on puisse partager cette culture, qu'on puisse fabriquer nous-mêmes et puis qu'on puisse réinvestir nos rues, nos villes et faire société. Merci.